Alors l'été passé, on s'était arrêté quelques jours au Hameau des Buis, un oasis de vie situé en Ardèche depuis 2001, qui compte en son centre une école accueillant environ 80 élèves de la région, une zone d'habitat écologique où vivent en collectif une cinquantaine d'habitants, et une ferme. On a profité d'être là-bas pour filmer quelques-unes de nos rencontres qu'on vous partage aujourd'hui dans cette vidéo. J'avais quelques principes aussi que j'ai toujours, euh, enfin des valeurs et des, des principes liés, euh, on pourrait dire globalement, euh, euh, au changement de, de bah, au changement de, de, de, de société qu'on va devoir euh, faire, euh, bah, du point de vue de la transition écologique, etc. J'étais quand même un peu branché sur toutes ces questions-là. Et je m'interrogeais sur la, la, la cohérence de ma vie, telle que je la vivais pratiquement, et mes valeurs et mes principes. Et je me en fait, je ne suis pas très cohérent avec ça. Et, et ça s'est euh, cristallisé, euh, cristallisé un jour dans une discussion que j'avais avec une de mes petites filles de, de, de 19 ans qui, euh, qui du quitter de, de, de, de politique du monde enfin et, et, et, tu fallait changer le monde etc et, et, où elle me dit euh, bah oui papy tout ça c'est bien beau ce que tu dis mais euh, et, et toi concrètement qu'est ce que tu as fait pour changer ce monde Alors, c'est vrai que je vais. C'est vrai que je lui ai répondu parce que ça m'est venu spontanément, parce que ça a été un grand événement dans ma vie aussi, c'est que j'avais participé aux événements de, de 68 en France, j'étais étudiant à ce moment-là, et, et donc je pensais qu'avoir fait quelque chose, mais alors là, ma petite fille elle a rigolé un peu en disant oh, ⁇ ouais mais ça fait un demi-siècle ⁇ et puis nous on s'en aperçoit plus de ces, ces changements-là. et J'ai dit ⁇ oui tu as raison, hein, tu as raison ⁇ quoi et, et comme j'étais déjà en recherche de, de changer de vie, de vivre de façon plus alternative à, à la vie courante, j'ai cherché un peu partout. Et puis je suis tombé sur, euh, pas tout à fait par hasard, hein, en cherchant, je suis tombé sur le début. Alors, je suis Sophie Rabibouquet et je suis euh, à l'origine de, de ce lieu qui s'appelle le Hameau des Buis. Je m'appelle Denise Claire, euh, j'ai 80 ans et je suis rentrée dans ma maison le 29 mars 2011. C'est vraiment une date dont je me souviens. Moi, ouais, je suis là depuis maintenant, ça va faire bientôt trois ans. Euh, et... Et donc j'ai 75 ans, donc je suis décidée quand même assez tardivement à venir ici, donc à 62 ans. Moi je m'appelle Christine, euh, j'ai rencontré le projet ben, en fait en 2005. Je, en janvier 2006, j'ai donné mon aval et puis je me suis installée sur les lieux avant que les maisons soient réalisées, euh, l'été 2007. Au départ, euh, j'ai ouvert une école dans la ferme de mes parents en 1999. Et c'est une école qui s'appelle La ferme des enfants. Et c'est elle qui a fondé euh, le, le hameau des buis. C'est la racine, on va dire. Et puis euh, l'éco-village du hameau des buis s'est greffé euh, de manière assez évidente sur cette racine. Parce qu'à euh, un moment donné, ça me semblait cohérent qu'une école puisse prendre place au cœur d'un éco-village et que les enfants puissent euh, être témoins, euh, vivre une expérience, une aventure de comment est-ce qu'on peut vivre autrement euh, et qu'ils puissent aussi se préparer à, à, à un autre avenir, tout simplement. Alors, j'ai été dans, dans l'enseignement pendant 30 ans et donc euh, je suis vraiment venue pour l'école et puis aussi pour le vivre ensemble, pour être en quelque sorte dans, dans une grande famille, ce que je ne connaissais absolument pas. Et voilà, c'était le, les liens humains qui m'intéressaient énormément. Bon, évidemment, évidemment, la, la maison écologique aussi m'intéressait beaucoup. Bioclimatique, recouvert de terre à l'intérieur, etc. J'ai coché tous mes critères. Je dis eh ben, tout ce que je souhaite est là. Alors, notamment, je voulais revenir dans la nature, près de la terre, euh, donc avoir une vie euh, sobre, enfin relativement sobre, euh, économiser euh, l'eau, euh, l'énergie, euh, euh, vivre collectivement de façon euh, différente, euh, l'entraide, la solidarité, enfin toutes ces valeurs-là pour mettre en cohérence mes principes, mes valeurs, euh, avec mon mode de vie. Quoi. Et puis, participer sous l'impulsion de ma petite fille, là, à changer un peu. Ah, c'est ce que raconte ici là, là, ce que raconte Pierre Rabhi dans, dans, dans sa fable sur le colibri, faire ma part, quoi, même modeste, mais faire ma part. Ben moi, je pense que c'est la composante écologique qui m'a le plus attirée ici. Et il y avait autour de ça d'autres éléments qui m'intéressaient bien. Euh, c'était vivre dans la nature, euh, ne pas vivre isolé, euh, être avec d'autres. Euh, et voilà, essayer de trouver quelque chose de plus euh, aligné chez moi. Quoi. Un discours euh, qui était souvent démenti par mes actes. Et me mettre dans une situation où c'était plus facile d'être cohérente. J'ai grandi dans une famille où la question de l'écologie et du devenir de l'humanité était très présente. Donc euh, j'ai appris euh, à réfléchir sur ces questions-là. Et puis euh, mon père, Pierre Rabi, à un moment donné, euh, a écrit un concept qui s'appelle Pour des oasis en tout lieu, euh, où il a imaginé euh, des unités sociales différentes, qui soient bien, bien moins nombreuses, bien moins euh, euh, peuplées que des villes, mais que donc, ce soit des petites unités sociales où il y a euh, un voisinage solidaire. Euh, qui peut subvenir à un maximum de ses besoins, Donc, que ce soit en termes alimentaires, en termes d'énergie, de santé, de comment prendre soin des personnes âgées ou des enfants, euh, de comment euh, prendre soin de l'eau aussi, euh, récupérer l'eau pluviale, euh, éviter de polluer l'eau, euh, pour euh, résoudre un certain nombre de problématiques euh, auxquelles nous devons faire face, euh, qui, qui sont des problématiques liées au système conventionnel, moderne, euh, et qui euh, nous amène dans une impasse collective. Donc, euh, nous sommes un peu des expérimentateurs, euh, en avant-garde, comme de nombreux expérimentateurs dans le monde, parce qu'il y en avance sur tous les continents, qui essayons euh, de mettre en œuvre d'autres modes de vie, euh, plus économes, euh, en énergie, plus respectueux du vivant, et aussi plus épanouissants pour les êtres humains. Voilà ce que nous essayons de faire. Donc on a, on a un véritable projet commun, quoi, de vivre ensemble dans la solidarité, dans l'entraide, dans la bienveillance, euh, dans la démocratie la plus parfaite, sachant que c'est jamais parfait, mais... Bah, et on essaie, de, on essaie de faire vivre ça, quoi, tout en se centrant sur une... sur quand même, comme on peut, sur des transitions écologiques, hein, notamment, bon... Déjà dans la sobriété en termes de, de consommation, mais dans euh, euh, l'autonomie alimentaire, de, une alimentation saine. Euh, euh, enfin bref, on, on est en plein dans ce, dans, dans, dans ce mouvement d'une autre façon de vivre euh, qui soit pas euh, le cycle un peu absurde de est souvent dénoncé. En fait, ce que nous propose la société, c'est euh, pour pour vivre, euh, il faut travailler, c'est-à-dire il faut produire, hein, en gros. Hein. Mais pour que la production vous permette de, de créer des emplois, il faut consommer. Donc, en fait, on est dans un cercle où euh, on produit pour pouvoir consommer, et on consomme pour pouvoir produire. Voilà. Et, et, et on épuise la planète en même temps, si on n'a pas compris que ça ne pouvait pas durer comme ça. Hein. Donc là, on est vraiment, carrément dans une optique de vivre autrement, euh, sur un optique. Donc, une mutualisation des... des des ressources, les outils, euh, euh, tout l'aspect coopératif, enfin, euh, ouais, toutes ces valeurs là. là Alors, c'est vrai, ouais, c'est important de dire qu'ici on n'est pas une communauté, on est un collectif. Hein, ça veut dire que mmh. notre intimité, est quand même, assez grande, hein, on a chacun de nos logements, euh, et puis il y a cette liberté qu'évoquait David Claire là, où on n'est pas dans une obligation de faire ceci ou de faire cela, et au, au final, euh, ça arrive à, à s'assurer à peu près hein, qu un, qu un, qu un, ça va. Et euh, par contre, euh, là, où je, là où pour moi il y a une grosse différence avec une vie qui serait ailleurs, hein, c'est que les prises de décision et la gestion de ce qui est commun euh, n'est pas faite par un syndic euh, qu'on paye et, et voilà, mais par nous. Euh, et là c'est important. C'est vraiment important de savoir comment on décide ensemble, quel, quel système de, de prise de décision on choisit. Et là on a dû euh, en fait se cultiver. Parce qu'on est arrivé ici dans ce projet sans avoir du tout prévu tout ça, enfin, du moins, on l'a pas. C'était pas pré-organisé, quoi. Ça s'est fait vraiment à travers nous. Donc moi, je trouvais que c'était intéressant, on a appris beaucoup de choses. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses. Et je vois aussi les limites, en fait, de, de ces organisations, hein, qui sont euh, finalement. Euh, qu'on est quand même toujours euh, chacun dans notre perception. Et la perception de, de chacun est personnelle. Et c'est à partir de ces éléments personnels qu'il faut arriver à trouver quelque chose de commun. Et donc, ce n'est euh, pas simple. Euh, mais c'est euh, très enrichissant. <rire> euh, pour moi, c'est vraiment une belle expérience. Alors, nous, on a un postulat qui est euh, ici de mettre l'enfant au centre des préoccupations. Donc ça, c'est depuis le départ, c'est dans notre charte éthique. Euh, C'est-à-dire que euh, mon axe à moi, c'est de ma compréhension, c'est euh, de constater que pour pouvoir changer le monde, il faut changer notre, nos comportements à l'égard des enfants. Parce que de mon point de vue, les comportements qui posent problème aujourd'hui sont tous issus de la violence éducative ordinaire. C'est-à-dire que je crois que l'être humain est fondamentalement adapté à la vie, Fondamentalement bon, fondamentalement empathique. Je crois que l'être humain est un caregiver, donc il est fait pour donner des soins, comme le veut la théorie de l'attachement, qui est une théorie assez récente de l'éthologie humaine, mais à laquelle j'adhère complètement. Donc je pense que nous avons profondément cela en nous, que c'est biologique, mais que juste, il y a un malentendu. Il y a un moment donné, nous faisons fausse route, mais ça fait un moment que ça dure, et nous nous maltraitons nous-mêmes. En fait, la première des maltraitances, elle n'est pas à l'égard de la nature ou des, ou des espèces qui sont en extinction, etc. La première des maltraitances, nous nous l'infligeons à nous-mêmes à travers la violence éducative ordinaire que subissent les enfants. La plupart des gens euh, acceptent l'idée que, par exemple, un petit chien, un chien, si on, si on le maltraite, si on ne répond pas à ses besoins, qu'on on le laisse attacher, qu'on ne lui donne pas ce, ce qu'il lui faut comme affection, et tout ça, il va devenir méchant. Et ça, tout le monde dit « ah ben oui, c'est une évidence ». Par contre, on a du mal à voir que euh, tant qu'on est dans une relation de domination à l'égard de l'enfant, on va produire des êtres humains qui ne savent faire que ça, être dans un, une relation de pouvoir et de domination avec le vivant, avec les autres, avec soi-même. Donc, cette violence éducative ordinaire, qui est le fondement de nos sociétés, c'est un fondement culturel, parce que c'est acquis, hein, ce n'est pas inné, fait que euh, nous avons énormément de problèmes à régler. Et pour moi, résoudre ces problèmes-là, ça passe par prendre soin de l'enfant avec toute la tendresse, avec toute l'empathie, avec toute l'affection qu'il mérite. Et ça veut dire réformer complètement euh, les comportements conventionnels que nous avons à l'égard de l'enfant. Le bénéfice que j'ai euh, de par l'école et que je n'avais pas prévu, c'est que c'est un lieu qui est très ouvert justement à la modernité pédagogique, écologique, etc. Donc ça amène des visiteurs que j'aurais jamais rencontrés si je n'ai pas habité ici. Mmh. Euh, donc moi je, je trouve que pour une personne retraitée comme moi, c'est c'est tout bénéf. Moi quand je suis arrivé ici, ce que j'ai vécu au début, c'est que c'était au-delà de mes attentes. Hein. C'est-à-dire que c'était mieux que ce que j'imaginais. Et, et j'étais étonné que d'ailleurs un certain nombre de mes voisins habitants ne soient pas, enfin, euh, ne pas si satisfaits que ça et que ils se plaignaient quoi. Un certain nombre de choses ne fonctionnaient pas bien, enfin, il y avait des problèmes. Et tout. Et je me souviens avoir dit à plusieurs reprises écoutez, bon, bien sûr, il y a des problèmes, mais c'est normal, ça existe partout. Quoi. Donc, je euh, euh, sais bah, c'est quand même pas mal d'être ici, il y a des problèmes, mais c'est bien mieux qu'ailleurs, donc euh, ne nous, nous payons pas trop. Quoi. Dans le contexte de l'école, cette ferme en activité, la permaculture, euh, le soutien au développement d'autres écolieux, donc ça c'est plutôt du côté de la fin des enfants. Et euh, il y a eu une scission euh, au niveau des, des intentions et des idées qui fait qu'aujourd'hui, on a euh, un groupe d'habitants qui vivent euh, en voisinage de cette école, mais qui cherchent encore un peu leur direction leur, euh, pour pouvoir euh, prendre une, une autonomie, une indépendance par rapport au projet d'origine. Puis en fait, ça c'est quand même à un moment donné, par moi-même, je suis rendu compte de ce qui n'allait pas, quoi, ce qui vraiment euh, collait pas. Et là, j'ai commencé à voir qu'il y avait des dysfonctionnements assez graves, alors notamment du point de vue euh, démocratique. Par exemple. Et ça, ça a provoqué euh, la crise dont, dont on parle de temps en temps ici, et qui a qui a amené à ce qu'on euh, différencie bien euh, les fondateurs, euh, le, le projet de vie collective au à des débuts du projet de l'école, même si euh, dans les autonomies de chacun ensuite il y a des, des ponts et euh, des liens évidents. Hein, euh, on est tout à fait euh, en phase avec euh, tout ça, mais euh, il fallait que chacun reprenne un peu sa, ses marques euh, pour qu'il y ait un respect hein, de, de, de, de, des autonomies de chacun et à ce que on, on se retrouve sur un projet commun. Quoi. Voilà comment j'explique ça. Hein. C'est le, le fameux facteur humain dont on parle le temps dans les collectifs. Et là, c'est vrai que nous n'avons pas réussi à dépasser euh, les problématiques que nous pose le facteur humain, et notamment les désaccords et les mésententes, les projections les uns sur les autres. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, je dirais qu'au début, on est parti avec un seul projet. Et euh, sur la ligne d'arrivée, là, si on pourrait parler comme ça, euh, il y a plutôt deux projets. Mais en même temps, c'est une aventure passionnante. C'est-à-dire que ça paraît un peu difficile hein, pour quelqu'un qui voulait être retraité tranquille. Ouais, ça pouvait... Ah, je suis souvent en train de, de refaire des, des papiers, relire des statuts, enfin bon, passer du temps en réunion et tout ça. Mais c'est une aventure humaine passionnante aussi. Quoi. Voilà. Ce qui reste moi, pour moi, quand même un peu difficile, c'est, euh... il reste chez nous, je trouve, dans, notre, dans ce lieu, un peu le même comportement qu'on rencontre ailleurs, qui est, euh... bon, chez moi, je fais attention, mais quand je suis dehors, euh... <rire> j'ai pas, pas le même soin. On a du mal, par exemple, à, à gérer correctement euh, euh, un outillage commun, quoi il y a toujours des trucs qui disparaissent, il y a toujours des trucs cassés, euh, on ne sait pas par qui, enfin, on a, on a déjà réfléchi ensemble là-dessus, mais on est toujours là-dedans, oui, on n'en sort pas. Et normalement, c'est Jacques qui est responsable de l'outillage, j'avoue, à euh, certains moments, il désespère un peu. Bon, en fait, moi, je pense qu'on on, on arrive tous avec des belles idées, on a envie de les mettre en pratique, bon, et après ça, ici, ce qui se passe, c'est, voilà, Comment je vais y arriver Comment c'est pas facile d'y arriver Comment je passe de mes beaux principes à leur mise en musique, si on peut dire, enfin, mmh. En, en, mmh. à les incarner, quoi, oui, à les mettre dans la matière Et ben voilà, c'est notre chemin, quoi. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, il y a une obligation de les faire, mais c'est une obligation qu'on assume collectivement. Et chacun fait ce qu'il peut, quand il peut, comme il peut. Euh, pas toujours exactement euh, quand il veut parce qu'il y a des fois des moments où il faut le faire mais ça c'est chacun qui se donne les contraintes quoi. Et dans, en ayant un sens assez un sens assez aigu de, de la co-responsabilité de la vie du lieu mais ce que je me dis aussi c'est que on a chacun nos points de, de de comment dire de faiblesse par rapport à, à notre idéal mais petit à petit, on, on, on, on s'entraîne quand même. Hein, L'expérience par exemple de, de ceux qui sont très, très au point sur la gestion des déchets, euh, moi c'est un truc qui m'a traversé il n'y a pas très longtemps, et puis de voir comment font les autres, et eh bien alors, voilà, c'est comme ça qu'on s'entraîne à, à notre rythme en fait. Je crois que c'est ça aussi, c'est à notre rythme. Alors peut-être que ça ne va pas assez vite par rapport aux enjeux planétaires, c'est possible. Hein. C'est vraiment passer d'un régime de la peur et de la domination au régime de la confiance. Donc c'est une révolution culturelle, véritablement, euh, qui est d'autant plus difficile à opérer que lorsque nous avons des traumatismes souvent inconscients, parce qu'ils nous ont été infligés quand nous étions tout petits, parce que depuis qu'on est tout petit, euh, c'est l'adulte qui domine, qui décide, qui nous impose l'obéissance, etc. Donc pour transformer ça, ça demande beaucoup de travail intérieur et de temps pour euh, accéder petit à petit à de nouveaux comportements. Donc euh, nous y travaillons ici et euh, les moyens euh, que nous avons euh, ont été empruntés à, à diverses pratiques comme la communication non-violente, comme euh, une compréhension fine de la psychologie de l'enfant, de ses besoins, euh, et puis euh, euh, un accompagnement empathique, euh, tout ça, ça s'apprend. Et ça s'apprend, et euh, comme c'est beaucoup de, de, de l'être hein, plutôt que du savoir, et eh bien ça, ça nous implique tout, tout entier, nous les adultes, pour transformer et être capables d'être ces adultes empathiques, ces caregivers que nous voulons devenir. Donc ça, c'est le centre euh, du lieu, et autour de, de, de, cette, euh, de ce projet que nous avons avec les enfants, et eh bien nous essayons, tant bien que mal et avec les moyens que nous avons, nous les adultes, euh, de, de, de faire cohérence autour de l'enfant. Et c'est ça sans doute le plus compliqué. Euh, pour moi, le plus compliqué, ce n'est pas de prendre soin des enfants et de, de, de leur permettre la liberté, la confiance, etc. Le plus compliqué, c'est l'héritage euh, que nous portons, nous les adultes, et qui, qui nous met en difficulté, ne serait-ce que pour nous entendre entre nous, adultes. La vie ici, c'est vraiment euh, une expérience. C'est un laboratoire ici. Et voilà, on ne mène pas cette expérience à bien sur tous les plans. Mmh. Mais je trouve que c'est déjà euh, très bien d'en prendre conscience, mmh. c'est-à-dire de savoir à peu près où on est. Et voilà, il y a des manques. Mais oh, je vais presque dire c'est pas grave. Si c'est grave, comme tu dis sur le plan planétaire, c'est sûrement grave. Mais sur le plan individuel, sentir qu'il y a des manques, à mon avis, dans, dans toute vie, c'est comme ça. Il y a des manques. De même qu'il y a le, le côté lumineux, le côté obscur, et puis il faut faire avec ces deux côtés de la vie, c'est ce qu'on a à vivre. Et moi, pour le amour, c'est la même chose. Et tout ça dans la bienveillance. Vraiment un truc qui est ici très remarquable, c'est les relations bienveillantes. Pas de jugement, pas de. Oh ben on se dit nos vérités, hein, mais euh, ouais, on, accueille, euh, ouais, on accueille la différence. Hein, est, voilà, chacun est différent, bah ça on, on fait avec. Et on s'enrichit de ces différences-là. Alors de temps en temps, ça m'arrive, je pense, bon, <coughs> j'en ai assez. C'est fatigant. J'ai envie d'aller voir ailleurs. Mais c'est pas vrai. <rire> J'ai vraiment l'intention ferme de rester ici le plus longtemps possible. Je me sens ici responsable de moi-même et en même temps, pour une petite partie, responsable dans, dans le collectif. Voilà. Donc, je reste ici. Je ne <rire> prépare pas les cartons. <rire> voilà. Et elle m'a dit ça une fois, oui, que tout qu compte fait, quand elle a racontait que j'avais tout vendu, que j'étais parti comme ça pour aller vivre en Ardèche, euh, bon, tout le monde était un peu étonné et que ça la rendait fière. <rire> Donc je me sens toujours très bien et j'ai vraiment envie de, de, de ne partir d'ici que ce jour où j'aurai plus suffisamment d'autonomie, Si être une charge pour la collectivité. Quoi. Du côté de la ferme des enfants, il y a vraiment euh, l'envie, l'enthousiasme de l'équipe pour euh, vivre encore davantage selon les, les règles de la permaculture. Donc euh, nous, depuis quelques mois, nous accueillons euh, des designers en permaculture qui sont en train vraiment euh, de, de processer. Euh, euh, un projet qui va dans cette direction, avec euh, une école toujours plus vivante, toujours plus productive, toujours l'accueil de beaucoup de, de, de, de, de personnes, dont des personnes de passage, des artistes, des artisans, euh, une production agricole, vivrière, et euh, un milieu extrêmement riche en inspiration pour que les enfants puissent vraiment trouver du savoir, de la connaissance, de la vocation et de l'enthousiasme à vivre ici. Ouais, moi, j'espère je, je, vivre le plus longtemps possible ici. Là, il y, y a un truc qui m'a vraiment fait. Titre, quoi. Il y a, mon fils qui m'a dit... Euh, il habite pas très loin, il m'a dit... Là, euh, on va... C'est vrai qu'on fasse construire quelque chose. Est-ce que ça t'intéresserait, toi, de... de faire quelque chose avec nous, là Une maison, ils ont un, un bout de terrain. puis J'ai dit, mais non. <rire> Et je m'imagine pas m'extraire d'ici, même me rapprocher de mes enfants, pourtant, euh, avec qui je suis en très bonne relation, mais ici c'est vivant quoi. Si j'allais habiter là-bas, mais eux ils sont au boulot, les gamins à l'école, je veux dire je serais là toute seule, ah non, je ne dis rien. Je ne rien du tout. Non, non, j'aime bien être ici. <rire>